Bonjour les toquets, je suis avec Elodie. Et moi je suis très contente d'être avec... hey j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais très très bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo spéciale. Donc c'est un vlog, comme vous le savez j'adore partager plein de choses avec vous. Donc je vous amène au salon du chocolat à Paris. C'était les 25 ans, j'ai également rencontré Momo du meilleur pâtissier. J'ai pu lui poser quelques questions sur les coulisses du tournage. Et euh, vraiment c'était une très belle rencontre. En tout cas, euh, au niveau du son, je tiens à m'excuser parce qu'il y a tellement de monde. On a dû s'isoler avec mon mot, mais on entend un petit peu de bruit derrière. Donc, je tiens à m'excuser pour ça. Et donc, c'est parti pour le vlog La pêche, ça sent super bon à Je vais goûter. C'est super bon. On ne même pas de l'alcool. C'est hyper bon. Il faut essayer. Juste avant, en fait, on nous a donné une petite fraise pour rincer le palais parce que comme on est dans un salon de chocolat, mais on mange que du chocolat pour ne pas altérer, je suppose, le goût de, du charbonné au chocolat et franchement, c'est super bon Je regarde pas d'avoir goûté, moi qui n'aime pas trop l'alcool et c'est nickel Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut t'appeler mon nom Bien sûr, c'est -ce comme ça qu'on m'appelle. bonjour les toqués Bonjour les je suis avec Elodie. Et moi je suis très content d'être avec Mohamed parce qu'il est très gentil, franchement il est comme à la télé, il est super cool. Merci Elodie. Et en Merci. plus il m'a permis de lui poser d'autres questions par rapport aux La première question que j'ai à te poser c'est comment tu as fait C'est toi qui t'inscris ou c'est quelqu'un alors, qu alors, pour moi, en fait de compte c'est eux qui sont venus oui. me chercher oui. sur mon compte Instagram. Oui. Voilà, j'ai un petit compte Instagram et quand j'ai reçu le message pour postuler, je me dis c'est quoi cette arnaque, j'ai 80 followers avec mes amis, pourquoi moi pourquoi Et donc de fil en aiguille, on a discuté avec la personne et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'aventure. Voilà, c'était une belle occasion. Alors, alors il y a eu cette première étape de contact, une fois que j'ai accepté de participer, on passe par plusieurs étapes. Il y a un premier contact dans les studios de M6, où on présente un gâteau signature à nous, qui sera goûté par Benoît Pauvant, donc là la pression elle est directe. Après on nous fait une, une petite interview devant caméra pour voir comment on réagit devant une caméra, si on est à l'aise ou pas. Une fois que ça c'est fait, après il y a le fameux testing, on est en condition réelle. c'est comme une créative, on a un temps imparti, un sujet imparti, et donc 3h30 comme en condition de tournage avec les journalistes, les caméras ah oui. et si on réussit ce test là, après il y a le rendu aussi la qualité pâtissière n'est pas juste euh, la condition importante ils ouvrent pas une pâtisserie, c'est une émission de télé il faut aussi euh, voilà, être euh, naturel, il faut être bien, gérer tout ça et... Et ça met l'impression quand même que tu fais un casting parce que tu, si ah oui. tu réussis tu vas pouvoir... Euh... exactement, ben alors déjà à... c'est pas quelque chose de naturel pour nous tous n'importe quel qu'il se retrouver devant une caméra, sur les projecteurs avec des questions qu'on nous pose c'est pas facile. Moi j'ai de la chance de pas m'annoncer un métier animateur, de me de devant des photos autant en d'enfants, des trucs comme ça. Donc moi ça ne me gêne pas le regard des autres et de j'oublie, je me concentre sur ce que je suis. C'est ce fais... naturel. Il n'y a pas de cinéma au Ah non, bah, ça, il n'y a pas... Il n'y ah, a pas plus naturel que moi. <rire> donc euh, voilà, quoi. donc pour moi ça a été un peu plus facile, mais je peux comprendre. Ça peut être difficile pour certains. Il faut un certain temps d'adaptation pour gérer la caméra, les questions, pâtisser en le même temps. Qui, voilà Bien euh... sûr qu'il y a un stress. Même moi qui suis très cool, il y, a, il y a un stress. Il y a vraiment un stress. L'histoire de ma vie, ouais, ça bah courir. <rire> non, mais parce que je courais parce que, en fait, compte moi, ça fait que 8 mois que je fais de la pâtisserie avant l'émission, donc, euh, donc je perdais du temps et le seul moyen de rattraper, ben, je cavale pour aller chercher un outil, pour aller chercher un ustensile. Et le temps passe très vite aussi. Et le temps passe très très vite. Ouais. C'est ça la plus la plus grosse difficulté une fois qu'on a géré le stress, les caméras, tout ça, c'est de gérer son temps. Ouais, c'est ça. Voilà, ça passe trop vite. Le temps c'est ou... Alors alors le. Quand même une montre, ah non non de non, de on n'a pas compte. de montre, ah, euh, voilà. on n'a aucune notion du temps, c'est eux qui nous donnent quand ils veulent le temps. Alors <rire> des fois on est là, on est bien, on se dit on a du temps, donc on nous dit il reste 10 minutes, et là c'est comme un coup de pied dans la ruche et paf Et c là c'est. Ah là ça monte, ouais, elle a vraiment l'impression qu'elle devient intense là vers la fin. D'accord. Et moi je disais franchement avant, j'ai regardé l'émission de l'année dernière. Et quand je vois. C'est du cinéma ça, les 10 dernières secondes, les gars qui posent la déco du. Voilà, ah, c'est quoi ce suspense En fait, moi, c'est vraiment ça. Moi, il m'arrivait plus plusieurs fois dans le compte à rebours des 10 dernières secondes. À la en train rache, de... à la fin. Voilà, à l'arrache. En poser mes décos comme ça, euh, c'est vraiment ça la réalité. C'est euh, vraiment ça. Il y a une question un peu plus dure. Aïe. Mercotte oh, oh, Moi Ouais. Fou de cœur, Cyril. Ah, d'accord. Cyril, il a et, été qui est le plus dur C'est pas une question dure. Euh... Bon, on va dire, euh, ah, ça va dur, Alors, je retourner. Ta, ta question elle, est, elle dure. est dure, elle est dure. moi euh, bon, je, je dirais, allez, mercote un peu, mercote un peu, euh, it, voilà, plus moitié. Cyril, il, notre aspect d'animateur, euh, bon, il l'accepte un petit peu, mais bon, par contre, plus on avance, moins il est cool. Ah, euh, parce que est... Voilà, et, et, la, on est crème, voilà, on est crème, on est crème, et après ce qui reste, bah, euh, voilà, on monte en pyramide un peu. Euh, mais ça reste mon coup de cœur Cyril quoi D'accord, Donc voilà. elle rencontre quoi Ah oui oui franchement je l'ai beaucoup apprécié Et il, il, il m'a ah, apprécié oui. aussi euh, oui. ah, ouais, Franchement c'est super bien, ah, je lui ai donné des frissons oh. wow, ça, Franchement c'est pas donné <rire> à tout le monde C'est pas à tout le monde à faire frissonner oui. des, des Cyril hein, là voilà, voilà, donc euh, ouais c'était cool, c'est super cool à lui. Ça m'étonne pas, il a l'air sympa voilà, Franchement du cool, moi cool. ouais, j'aime bien aimer, aime bien aimer bien. Et une autre question Quand tu mm -hmm. t'es dit dans le mm moment, parce que des fois tu t'es dit je fais ici, pourquoi je me suis lancé là-dedans Ça t'est arrivé ou pas oui, ça bien ça sûr arrivé je, bah oui, bien sûr que ça m'est arrivé. Euh, parce qu'en fait de compte, les journées sont longues, le tournage est difficile. Euh, c'est assez une, long, petit tournage bah, C'est simple une heure et demie que vous voyez à la télé, c'est 16 heures de tournage pour ah. euh, ah, vous. Vous ne tournez même pas sur une journée Ah non, non, non. deux journées en une alors. Alors, euh, au début, les deux premières épreuves, les deux premières émissions, pardon, on était 14 candidats. Donc, c'était une épreuve par jour. Après qu'on est passé à 12, c'était un jour on faisait Cyril le matin, Mercotte après-midi, et le deuxième jour on faisait la créative. Mais euh, c'est plus long aussi la créative. Voilà. Même, physiquement je pense que tu ne peux pas... Une simple dégustation, euh, on n'est pas donc, devant Cyril et Mercotte, une dégustation ça dure à peu près 15 minutes, minutes par jour. Pour vous donner et une idée du temps. Ouais, et puis même dans les sociétés on voit. Bah oui, ouais, voilà. ouais. Non, mais à la télé il y a 10% qu'on fasse. Bien sûr. Tournage oui. Ah non non, non, non, non, non. Parce que comme on fait une émission en deux jours, donc sur une semaine, en fin de compte, on fait deux émissions. D'accord. Voilà. Ouais, et au milieu, on case des fois une masterclass avec un chef invité, parce que c'est pas dans leur chronologie. Les chefs ne sont pas forcément disponibles, ils ont un métier, ils ont des obligations. C'est quand eux ont Voilà. Parce qu'il m'est arrivé que le tournage soit fini, la finale jouée, et on fait des masterclass au mois de juin. Il oh, s'est arrivé sur le En fait, vous au final. On oui. pour faire les masterclasses, voilà, tout à fait. Et au niveau des candidats, on ne veut pas fâcher n'importe qui oh, Non, non, les non. choses sont les choses. On est des humains, on a des affinités avec certains, Parce un peu moins avec d'autres. Vous êtes quand même assez unis, tous bah, C'est comme une colo, on est les uns sur les autres pendant 24 heures. Bon, Après, on crée plus d'affinités avec quelqu'un qu'avec d'autres. Mes coups de cœur, c'est simple c'est Gelsa, Baptiste et François. Mm -hmm. c'est mon tiers, c'est gagnant. Ça, on est vraiment des amis maintenant dans la vie. On se parle tous les jours, on est en contact est tous les tours. Une belle voilà. C'est la rencontre en fait. Voilà, tout fait. fait. tout à fait. Voilà. Ok, Mais je te remercie. C'était oh. avec grand plaisir Elodie. grand plaisir. Puis, hein. euh, franchement, il est super. Et puis continuez de regarder sur le Mia c'est bon pour terminé. D'ailleurs, le pas gagnant, on ne peut pas savoir. Je ne sais pas. J'étais pas là. Tu n'étais pas là pas là. Oh non, me dis pas que tu n'étais pas. Non, j'étais pas là du tout, moi. Ni la première émission, ni la deuxième, j'étais pas là. On connaît le résultat. Mais t'as dit que tu avais vu Charlie avant à la finale. Oui, Mais, mais... Est-ce que tu étais parmi les finalistes ou le faire ah, non Je peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Sinon, les avocats d'Epsis me tombent dessus. Ah, <rire> mais carrément. Je ne peux pas savoir. Non, je ne peux pas. Eh bien, merci, maman. Avec bah, grand plaisir. Franchement, c'est bon, à toi, Noël. Voilà. voilà. Le vlog est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, euh, de rencontrer Momo du meilleur pâtissier, ça a été un super moment. Je te remercie encore Momo si tu vois ce vlog. Euh, ce qui m'a déçu au niveau du salon, c'est qu'on m'avait dit qu'il faisait trois étages. Donc, euh, l'année dernière, il était très très grand. Là, il n'y avait qu'un étage. Alors, c'est vrai qu'il y avait des belles choses, il y avait des belles expositions. On a pu croiser pas mal de, de pâtissiers professionnels. Après, c'est vrai qu'on ne les voit pas dans la vidéo. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de monde. C'est difficile d'accéder. Euh, il y avait Nina Métayé, il y avait Philippe Conticini, Benoît Couvrant, Christophe Felder, pardon, Christophe Adam. Mais voilà, on ne les voit pas dans la vidéo parce que j'ai eu du mal à... Je les ai vus de loin, mais je n'ai pas pu vraiment euh, m'avancer parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Et euh, vraiment, ce salon, euh, les choses aussi qui m'ont un petit peu déçue, c'est que je m'attendais à voir les deux marques avec lesquelles je travaille le plus souvent, c'est-à-dire le chocolat qui commence par la lettre B et l'autre qui commence par la lettre V. Donc, les professionnels et, et ceux qui connaissent un petit peu le chocolat vont savoir desquelles, euh, des, quelles marques je parle. Je voulais leur poser plein de questions euh, concernant leur sélection, etc. Au final, je n'ai pas pu parce qu'ils n'étaient pas présents. Et ce que je m'attendais à voir, c'était vraiment euh, des concours sur des pièces époustouflantes, un petit peu comme dans... Euh, le salon de la pâtisserie, il y avait euh, des pièces qui confectionnaient devant vous. C'était vraiment génial. Là, au final, ça n'y était pas. Donc, c'était le petit point euh, où je vais dire j'étais un petit peu déçue. Euh, il y avait par contre des très belles expositions euh, au salon le jour J. C'était vraiment super. C'était très beau à voir. Mais euh, voilà, c'était juste ça le petit point euh, où j'étais un petit peu déçue. Mais c'était vraiment un très beau salon. En tout cas, les toqués, le vlog est terminé. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du vlog. Mettez plein de pouces bleus, puis n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore déjà fait. Je remercie encore Momo, qui est vraiment une personne extraordinaire. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Salut